J'ai décidé d'être une connecteuse de terrain, de connecter tous les acteurs qui agissent euh, pour l'économie circulaire, la réduction du gaspillage et des, et des déchets. C'est comment on a on a moins de ressources et on a des montagnes de déchets et euh, comment on reboucle la boucle et euh, aussi localement que possible. L'année dernière, je lançais le premier salon de l'économie circulaire, donc c'était un salon des solutions de l'économie ministre régulière. C'était voilà. Un jour, euh, des conférences, des exemples euh, et 75 structures en train de montrer euh, voilà ce qu'elles proposent déjà sur le territoire. On l'a appelé celui-ci et ça a réuni 75 euh, initiatives du territoire, donc aussi bien surtout des entreprises, mais il y avait aussi des institutions et des associations et puis des acteurs de l'ESS bien sûr. Et là, l'idée, euh, c'était en un même endroit, vous rentriez par une porte. Donc, de tous les acteurs, donc vous faisiez la boucle de l'économie circulaire. Donc, vous commencez par tous les acteurs de de l'écoconception, de l'approvisionnement durable, qui proposent des choses au territoire qui sont moins impactantes mieux réfléchis et en passant par tous les acteurs du réemploi recyclage comme la Forge des Halles où on est aujourd'hui, qui proposent des solutions qui sont réemployées, des objets réemployés ou des refabriqués. Et puis derrière, le, la dernière boucle avec tous les acteurs du recyclage qui sont souvent plus connus, mais en fait, qui étaient moins nombreux. On pensait qu'ils allaient être les plus nombreux dans le salon et en fait, c'était les moins nombreux. En fait, on avait énormément d'acteurs et l'idée, c'était que tous les visiteurs, que ce soit des élus, des citoyens ou des entreprises, en faisant le parcours du salon, qu'ils allaient réaliser que concrètement, l'économie circulaire, c'est cette boucle-là, et on l'a aussi déjà sur notre territoire. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était rendre visible pour que l'économie circulaire soit pas juste un mot de plus, c'est aussi un concept qui est très difficile à comprendre pour notamment des élus, des entreprises, qu'est-ce que c'est le rendre tangible Il y avait donc 75 exposants, euh, il y avait une trentaine d'intervenants euh, sur différents thèmes, euh, donc ça allait de Patagonia au vice-président du groupe SEB sur les questions de, ré de réparation de leurs produits, euh, à des universités on a les arts et les métiers localement, etc. Et on avait aussi euh, 500 visiteurs. En fait ce qui est intéressant aussi avec un salon d'économie circulaire, c'est que vous avez tous secteurs confondus. Vous avez bien sûr le secteur des déchets qui est présent, mais vous avez aussi l'agroalimentaire, l'agriculture, vous avez aussi euh, les réparateurs, vous avez les commerçants, vous avez euh, les épiciers en vrac. Donc en fait, ça permet de rassembler en un endroit des personnes de secteurs différents qui normalement ne se rencontreraient pas. Donc d'aider au dialogue et à tisser les solutions à travers les silos euh, de nos secteurs, si je puis dire, industriels classiques. Quoi un truc tout bête pendant le salon, j'ai fait en sorte de placer certaines entreprises ou associations les unes à côté des autres, parce que je savais qu'elles n'avaient pas le temps, parce que tout le monde, tous nos porteurs de projets sur le territoire sont la tête dans le guidon donc de pousser et provoquer les synergies en étant bah, l'une à côté d'elles et puis... Ces différentes entreprises en fait, se sont rencontrées et puis derrière, des projets se sont faits. On avait une professeure d'école qui est venue avec ses, euh, ses lycéens, qui eux ont veillé à ce que tout le monde trie correctement et se sont impliqués. Et puis ça leur a aussi permis de découvrir qu'il y avait tout... des secteurs économiques qui essayaient de faire autrement. Quand même une grande inquiétude que j'ai depuis toute petite, c'est Qu'est-ce que je peux faire pour aider, euh, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets de, sur lequel on est en train de se noyer euh, Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, ce n'est pas assez. Et donc, euh, comment en fait vraiment aider à vraiment créer des fleuves euh. ouais, J'adore euh, connecter, voir qu'une connexion a permis euh, quelque chose euh, de se lancer. Ce n'est pas le fait de dire, ah c'est grâce à moi que ce projet a émergé, c'est juste... Ah, la beauté de... Ah, elles se sont rencontrées et elles, en, ensemble elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller, de l'affronter ensemble. Et ça, se me dire, ah, ah, ok, je suis utile, je pense que ça me rassure aussi mon, mon côté de, il faut que je contribue à sauver la planète, eh ben, ça me permet de voir et de, de me rassurer de, ok, bah, je contribue à ça de cette manière-là. En fait, j'avais les acteurs de mon, du territoire qui disaient « on a besoin de, de montrer ce qu'on fait, euh, on, on, on est là, mais on, voilà… » J'organisais des réunions et ils disaient « mais c'est pas assez, on a besoin de se montrer à l'extérieur. » En fait, on a une richesse sur ce territoire, c'est qu'on a une grande diversité d'acteurs. On les connaissait plus ou moins, mais elles se pas de les... ils ne se connaissaient pas toujours entre eux, les différents porteurs de projets ou euh, entreprises ou autres. Chez nous, c'est vraiment euh, c'est comment monter une politique d'économie circulaire sur le territoire, tisser les acteurs du territoire. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé avec les collectivités, c'est qu'elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait, toutes seules, elles n'y arrivent pas. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain. Alors qu'avant, je ne sais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout. Mais en fait, c'est voilà, la clé c'est là et il faut travailler avec les uns et les autres, les peurs des uns et des autres pour, euh, pour arriver au changement que j'espère qu'on <rire> va y arriver.